Voilà, euh, on va faire la correction. Oui, on va faire maintenant la correction, mes chers élèves. Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Vous avez bien révisé la partie de conjugaison Oui. Le présent du verbe aller faire, vous avez... Euh, vous avez bien maîtrisé Oui. Alors, on conjugue le verbe aller au présent. Allez, je vais, je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Quand je le le faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, elles font, elles font. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement corriger. Alors, ici, euh, on dit tu vas avec S, il fait avec T, mais pas en fond avec T. T, elles vont avec T nous allons avec S et je fais avec S voilà normalement alors on va changer de couleur si vous voulez bien avec S avec S avec S voilà, on va changer de couleur 3 à 3 en égalité et là on va ici qui va avec S il fait avec t. Il faut avec t aussi. Euh, me parents vont Elles vont avec t aussi. Nous allons avec s. Et je fais avec S. C'est bien. Voilà, euh, tu vas. Elle fait. Mes parents font. Et elle vend. Nous allons. Je fais. On passe. Alors, on continue. Deuxième exercice. Choisis le sujet qu'on convient dans la liste. Il y a je tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle, elle avec S. Ce sont les pronoms personnels, sujets. Et. Très connus. Alors, euh, ici. Euh, on peut choisir je, Oui, pourquoi pas. Mais c'est un peu gros. On peut. On peut essayer un petit peu. Non, c'est. Voilà c'est convenable. Voilà, on dit je fais je fais mmh. Allons. on dit nous allons vont mmh. on dit elle vont euh, fait qu'est-ce qu'on dit on dit vous faites vous faites, vous, vous vous vous vous faites vous faites. Ici on dit, elle va. Alors je fais, nous allons, elles vont, vous faites, elle va. Je répète, je fais, nous allons. Elles vont vous faites elle va et troisième exercice complète les phrases en conjugué le verbe aller au présent mais avant s'il vous plaît euh, écoutez bien avant de faire cet exercice il vaut mieux de vous entraîner la conjugaison de verbe aller au présent d'accord pour ne pas recopier tout simplement non, il faut apprendre par cœur et maîtriser la conjugaison d'après les entraînements euh... <coughs> quotidien <coughs> quotidien <coughs> Excusez. alors on dit vous euh, euh, c'est facile On dit vous allez le troupeau c'est il c on peut repasser par le pronom personnel il, il il il va près du ruisseau ou le troupeau va près du ruisseau tes parents si il avec s, on peut remplacer par quel pronom là, c'est il avec s, alors on dit euh, il, voilà tes parents, oh, voilà, il, voilà avec s, voilà, c'est facile, alors tes parents, euh, vont-ils se vont, Ils vont-ils se vont, euh, à la plage, tu vas, tu vas, c'est une faute là, qu'est-ce que j'ai oublié là, hein Qu'est-ce que j'ai oublié Oui, oui, oui, c'est très bien, j'ai oublié S. Alors, en effaçant, en effaçant, en effaçant, oui, en effaçant, alors on dit vous allez. <coughs> <coughs> on dit le troupeau va. Tes parents volontiers se vont. Tu vas prendre du retard. Voilà. Et, euh, alors il reste quatrième et cinquième activité. C'est pour tout de suite. Complète la phrase en conjuguant le verbe faire au présent. Mais avant de faire cet exercice, il vaut mieux de vous entraîner comme de faut. D'accord? Le verbe faire représente c'est la même chose pour le verbe aller. Ah, les deux sont très importants pour vous. Alors, euh, correction, on dit, je fais de la bicyclette. Je fais. Avec S. Et ici, nous faisons des efforts. Nous faisons, d'accord. Avec AI. Ah, nous faisons des efforts. Alors, ici, c'est fait-il. Oh non, non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On dit Fait-il beaucoup de gymnases euh, Elle. Oui, on dit elle. Fait. Elle font le repas pour toute la famille. Ah. Euh, complète les phrases en conjuguant le verbe aller ou faire présent. Alors mon frère, qu'est-ce qu'il fait Il fait les courses. si c'est le verbe faire, c'est pas le verbe aller. Et je fais acheter des poissons. Non, je vais acheter des poissons. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais acheter des poissons. Nous faisons au restaurant. Non, nous allons au restaurant. Vous allez attention à votre nourriture, non? on dit Vous faites attention. Euh, D'après, bien sûr, le sens de la phrase. Alors, euh, c'est insensé de dire, mon frère, euh, va à les courses. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Mon frère fait les courses. Je vais acheter du poisson. Nous allons au restaurant. Vous faites. <coughs> Là. Vous faites attention à votre nourriture. <coughs> fait froid alors tout le monde tombe malade dieu merci mon frère fait les courses je vais acheter des poissons nous allons au restaurant vous faites attention à votre nourriture et vous faites attention à votre santé puisque fait froid ensemble en mars il fait froid un peu voilà c'est tout pour le moment merci à très bientôt à très bientôt à très bientôt